Les nouvelles pour journée à bonjour, bonsoir tout le monde, ville Naïve, levé en bombé côté prison, crasé plate, un pile monde prend balle, encore qui mourit, c'est bilan partiel, autorité au bas juste, journée jeudi, côté Napalie, après, il y a eu un et puis, ouais, qui quantité de monde qui t'a sauvé et puis blessé, dans attaque qui fait, hier reçoit, bien, côté un pile monde, t'es chance recevoir gaz, tout en haut, bien, c'est Akbal qui t'a sous population après gros invasion. Ça a fait. De côté, manifestant manifestants ont passé, ont crasé, brisé hôtel c'est la terre, il a la qui sou sous route d'Atla. Mais cependant, un pile moun monde n'a pas chance pour rentrer J'ai été préparé. Mais détail ça yo lagé un pile problème dans population. Dans sa vie, elle n'a pas bon du tout. Nous prenons le temps de -Madeus, ce Madeus qui portait explication concernant sa capacité en basse gangrifla. Côté Yofin, mettez six policiers couchés et population lui-même. Véconcon, Paris, pour faire attaque sous bandit. Nous allons toujours dans sa qui est dans la port au prince, Mounio, fè sa yo patadou a pas plusieurs côtés, pourquoi elle est là, toujours été bloqué, et situation ça, la qui est cassée dans tête population. Détail. avec information ça, avec plusieurs autres encore, c'est qu'on y a là, sous Chanel Paula, vous e déconnecté ensemble avec nous, n'a continuer à informer, point par point, sur toute actualité politique là, guilté en Haïti ou à l'étranger. Au Ville Gonaïvlan, le en bas tension à côté plusieurs centaines de monde ont été plantées devant le commissariat de police Gonaïvlan et puis boulet cautcho plusieurs côtés dans centre-ville. Pour être capable porter sympathie et solidarité, il y a deux policiers dans le commissariat Gonaïvlan qui étaient morts parmi six policiers, groupe gang, ça vient au dans la commune d'Alian journée mercredi 25 janvier 2023, population qui était mouvée en pile, critiquait autorité ou non, la police a quitté pas des mesure pour sauver la vie policière. On l'autre côté, pendant sa table tap dérouler, le commissariat, te un groupe policier qui était habillé à uniforme noir, rentré dans commissariat, libéré yon Frayo qui s'est Olnik Joseph qui était fermé dans garavu commissariat et puis point août en prison civile, pour en libérer l'autre l'autre policier qui est les amors Samuel. Dans l'après-midi, tu as une évasion qui est faite dans la prison civile à Gonaïve. Il y a un peu de zam qui a tiré le gazèle dans ta baille. Environ une douzaine de policiers prisonniers ont perdu la vie dans de coup de balle qui ont gagné en deux prison. Sans Conté quantité qui guetta un GTO qui dé prison civile ça a un évacuation qui fait hier dans prison civile là aux environs de six heures trente pour l'incident la police a la justice prend contrôle de la situation et a la paix dans zone non dans le moment tu guetta une prisonnette tu sauve et toi tu guetta une là dans le radio pyramide dans tes contrées qui te recevoir ils ont balancé mais tu as eu plus de difficultés pour te parler à cause que tu as souffri Mais finalement, la police a pris le maître sur lui, non à En temps de déclaration, un prisonnier qui a fait tentative de te sauver, mais qui a reçu une balle dans le dos. À quoi c'est Vous avez sauver Comment il est Flan. Fran, c'est ça Fran, Ok. Dans ça qui est la prison La prison, la prison, a mal mangé. Nous mais ça fait au balle ça qui gagne. Bon, évasion. Évasion Qui nous ne y aller. Police, Police, j'ai entendu la déclaration, y a un prisonnier qui t'a fait tentative de te sauver, de recevoir un bal dans le dos, et qui t'a souffri, mais finalement la police s'intéresse pas à rejoindre côté le deal caché, y menel soin. Toujours dans cette guerre, hier dans le département de c'est pas seulement dans ville Villegoulaive balati bonnet dans toute tension en témoigne mais maîtrise et moyen pour combattre un bandit c'est sa policiers t'as exigé dans mes autorités et qui a eu façon pour suspendre une humiliation à calamot dans mes bandits policiers qui était plusieurs et qui étaient pour la rue et qui étaient pour la population et manifestés dans la ville Saint-Mac et qui paralysé toute activité dans l'idée pour forcer l'autorité à répondre à la revendication en donnant un reportage à collaborateurs 1100 maléis policiers qui en rébellion, dans le commissariat Saint-Marc, prennent la rue, accompagnent population, population dans le cadre du mouvement pour protester contre la façon de la humilié Humilier les policiers et tout. Ayer mercredi 25 janvier 2023, dans la ville, commissaire. Les policiers ont le gaz derrière l'église, sous le local parquet, les commissariats par marché la guerre, tout le de l'État qui privé fermer les Mettez sous sur l'école-là qui est obligé de lâcher Timothy Police, nous. Police en parce que nous Il y attaque avec sa Ce fait, c'est manifester la journée de la la police pour responsabilité aujourd'hui. Si ce n'est pas ça, il y a tout le monde est devant le commissariat, il y c'est prêt la parole pour faire une revendication au passé. Je viens à délibérer le message. Ça. Pour l'État pays, pour au commandement de la police. Là. nous même qui sommes policiers, dans la Tibonite, nous disons que ce n'est pas goumé, nous ne pouvons pas goûter avec Savien. Nous sommes capables, nous avons trois gens mourir dans l'Asibonite. Nous sommes prêts pour nous battre avec, -savien. Nous à nous battre avec Savien Et nous ne pouvons avec nous, mais nous demandons l'état matériel. L'État campé, il n'y a pas de menacé, mais nous ne sommes pas venus à nous. Combien de policiers pour mourir dans le département Il y a des gens qui ont tous les policiers. Ce monde nous arrête de tirer. Nous sommes le ministre. Eh bien, ils sont lagués, la guerre, les laguer, ils retournés ils ont tiré les policiers quatre mois, je vais notre rivière. chaque nous nous arrêter à deux nous-mêmes, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, la nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, avons nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, pour continuer demande demander matériel pour combattre Bandio et c'est un pile 1100 Madévis nous voilà aller dans Port-au-Prince bien bonheur RJ 26 janvier en capitale là tu es réveillé dans la tourmente puisque c'est une sorte de révolte qui était faite en bon côté policiers qui était prendre la rue après que tu as gagné 6 frayo qui t'a mouri dans cette bataille pour même c'est un bagarre qui humilié puisque c'est bandits qui gain gros am dans ont qui pas policiers et et tu étais joindre support quelques mois dans la population côté tu étais metté camper plusieurs barricade car tout a boulé plusieurs côtés yote ont même attaqué quelques bureaux publics yote ont été dans plusieurs rues dans capital la capitale là n'importe au prince situation ça a la la, la la. Bandi, yo, semblé à ça que t'as passé dans la ville gonaïve là dans le département la tibonite là action bandit améo semblait définitivement soulever colère la cahier en police qui ont considéré un bête noire et qui désormais prend la rue qui dit que il pas mourir encore si après embuscade qui ta causé la mort trois policiers avec disparition une autre dans le département l'ouest là dans pétionville et c'est si qui t'a pas le mettez colère, la kaya, uh, policier ou qui nan commissariat Petionville, la qui t'a même eh, passé, comme eh, un docteur la kèk eh bien, attention, t'a parles, la nan, le plus grave, les kèèè au courant, t'a gain six policiers pareils, qui t'a perdu la vie, dans nan département la Tibonite, et t'a pas le 7 septième, qui t'a pas le mourir dans l'hôpital, donc, et juste à moment, parlé là, cadavre, ça toujours en bas, mais M. Eh, Griffio. Donc, la dernière action, ça, c'est lui-même qui t'a semblé, eh, good donc il renverse ses plusieurs policiers qui étaient fâchés de prendre la rue en aïe jeudi 26. Ça n'a pas de prince Il te gagne en s'entamant avec eux. Plusieurs membres de la population en sous passage y ont été saccagés et en partie résidence officielle de la Premier ministre haïtien qui trouvait l'ambiance haut. C'est là, avec un pile coup de zam qui t'a tiré balle la la policier écrasé vite toute machine que des jeunes dans la cour crêvé carotoyo et puis écrasé caméra qui était là caméra de surveillance qui était gain impotestataire yo te voulait exprimer ralbolyo par responsable CSPN parmi le premier ministre haïtien Ariel Henry qui assurait tout présidence pays puisque le président depuis un bon bout de temps et puis yo même reproché monsieur ça Ariel Henry qui ta qui n'a pas eu aucune importance avec l'institution la police et puis qui n'a pas eu moyen tout, moyen suffisant pour faire travailler et chasser les bandits armés qui, selon eux-mêmes, déclarent la guerre avec la population ensemble avec l'institution. mouvement ça après police a couru plusieurs côtés dans la capitale pour les statues, ils pris machines, ils croisé dans plusieurs rues et puis ont mis des barricades à caoutchouc qui ont boulé. n'a faut mis des barricades ont Ils ont mis des en direction de l'aéroport international de l'ouverture également y était à l'attaquer la protestante policière qui selon eux-mêmes uh, te fait connaître, que ils peuvent mettre du feu dans l'aéroport mais pas de faire ça que t'as permettre tout avion qui était sous piste courir qui était en pour y aller ça que t'as pas gain pour y était venir obligé à faire escale l'autre côté à cause de situation t'as monté tout bon vrai et y était à tout prix tu as parlé avec le premier ministre haïtien Ariel Henry qui était obligé qui était à l'aéroport nan ti pòt sou kote pou dal nan ayougar ki et qui te gen en pile soldat force famille d'Haïti ki était accompagné l mouvement sa ta pral provoquer you vent panique et tout près aéroport n'a soulié que même problème sa te fait nan vil Gounaïv de l'autre côté tout nan peyi population te pran la rue et manifeste et kont kont sak pase nan sa faut me dit que c'était plusieurs policiers et citoyens qui te pris la rue nan port au Jeudi 26 janvier, dans l'idée pour dénoncer, sacrivé Fred Damio, dans la commune de Liencourt à Cametivier, qui sont non localités dans Petionville, il a réclamé plus bonnes conditions de travail. Pendant le mouvement, toute activité dans la capitale a été bloquée à quelques villes provinces parmi que c'est fin journée, qui est à du 26 ans, il y a point direction générale, il y a eu direction générale de qui est dans le dans l'objectif pour délivrer un message final, un message pour les statuaires qui c'est majorité majorités policiers qui ont des matériels pour être capable de travailler et de faire body actions dans le port de presse. Les policiers ont pour continuer mobiliser jusqu'à ce que les revendications soient satisfaites qui c'est les matériel capable de faire travailler et puis la paix dans le pays. En tant que déclaration quelques protestateurs. Pour nous travailler, nous pas finir nos opérations. et Hier, a c'est pas nous Nous avons des hélicoptères. La police, la police, la avons besoin la la police, là la nous nous prenons un gars, ils font tout. Ils tout. Ils font tout. Ils font est Ils font de Ils font nous Ils font tout. Ils font Ils font tout. Ils font tout. la police Nous Désormais, les nous de nous en confiance. Parce que ne pas nous travailler. À savoir, les envoyer et je nous à 14 je nous 24 ça fait 5 minutes à vous-même. que, Donc c'est ça que fait monde, c'est ça que fait Nous demandons, du les nouvelles opérations, premièrement nous ayons Nous demandons, nous hélicoptères. nous que les hélicoptères, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous ne nous pas nous demandons, nous pas nous demandons, nous nous ne nous pas nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous pas nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous nous demandons, nous demandons, nous nous nous c'est vous-même C'est même parce que vous-là, vous nous vous pas comme chef vous ne pas avec deux gangatous, trois gangatous. Nous-mêmes, nous disons ça. Actuellement, nous avons la presse à l'académie nous Qui va aller, qui va aller pourri en dehors de l'académie. Nous-mêmes, nous demandons, nous ne pas de nous, nous mais nous demandons, nous payons quand il travail. Nous nous avons de l'argent. Parce que mieux vaut, nous avons tous comme nous avons mais nous avons envie. Nous venons là, à nous ça besoin d'assistance nous besoin besoin de moyens de travail pour ça on va de mais pour ça nous rien tout on ne peut pas de ça, nous-mêmes, nous il y a la vie. jusqu'à ce que nous déchouquions tous nos commandements. On dans ces déclarations quelques policiers protestateurs qui déjà payé un ultimatum, 6 heures de temps, payé un chef policier pour dire comment il pourrait récupérer les policiers qui n'ont pas mis dans la localité. Jusqu'à présent, l'information a fait que M. est toujours à terre et a commencé à décomposer. D'après l'information que tu avais vue nous ça a soulevé colère plus toujours et population qui est même fâchée. Sinon, M. policier ça fait qu'on est qu'il a viré. Il y a tête en bas et a déchouqué tout un recommandement. Il y a un président qui sortit dans à Montana et économiste sans fruit Jean qui parlait à nation dans moment difficile ça pays a traversé fruit sans Alphonse Jean fait connait ce gouvernement en place qui pas fait rien pour résoudre un problème pays a connait dernière jours ça eu avec dégradation en un phénomène insécurité fruit Jean dit pour nous tout en faire un effort pour ne pas perdre la police qui c'est seule institution que nous gagnons pendant souhaiter c'est à tête ensemble pour nous arriver dans une transition, un couple qui est capable de nous permettre de nous sortir est là, Il était tout profité voyez les condoléances les bays, familles, famille policiers. Yo. En tant déclarations déclaration, un président qui sortit dans l'élection à commandé économiste Fritz Alphonse Jean. Femme Axel, Papa Issien. Une autre fois c'est à la pile de Nous même un contrôle d'autre là. À toute population n'abive conséquences effondrement système démoniser ça qui continue à pimenter tout partout dans le pays d'Haïti système économique violence avec mauvaise gouvernance craser toutes institutions l'état et la Guinée n'a capturé avec des criminels toute qualité kidnapping viol vol destruction boulecaï voulez faire nous de même millions de de millions de millions de de millions de millions de de millions de millions de Côté que nous avec ce nom, yon avons l'autre. Je veux hmm. dire, le gouvernement a dû tirer conséquences et conséquences dans tête l'État pendant 18 mois qui sont passés là. Mais nous l'avons e dit, à tous les policiers, tous les compatriotes, dans so Nous ne nou pas jamais oublier mission. La police là, l'institution ça, c'est lui que la population gagne gagné pour assurer la sécurité. -là. Et c'est lui même nous devons, ensemble, reconstruire avec bon gens encadrement, avec bon gens équipement, avec bon gens remembrement, pour nous assurer nous, que nous avons construit l'autre Haïti que tout le monde attendait. Nous avons profité de tous compatriotes, toutes les organisations c'est avec nos tête ensemble seulement, une bonne tête ensemble seulement, que nous ca arriver à la transition coupée-fâchée. Et cette transition coupée-fâchée, côté que nous adresser tout problème, problème sécurité, problème élection libre, honnête, crédible, côté que tous les citoyens participé à l'élection libre-libre, c'est ça qui permet de nous sortir de la situation que nous est là. Nous avons profité de l'occasion pour encore une fois, nous voulons condoléances pour toutes les familles policières, tous les camarades policiers qui, tout partout, encore la police. Institution monde a essayé de craser, de entraver la machine. Nous avons dit condoléances, mais qui est le l'autre Haïti il a, l'autre Haïti a, a, a, a, a, a, a, Saint-Fritz-Alphonse Saint Saint-Jean, qui c'est euh, président qui est sorti dans l'élection à Accor montana je dans le département de la Tibonitlan, dans la commune de Saint-Mac, l'activité a été paralysée hier pendant toute la journée après que Negaxam de sa vie a été financé à la Séné. Pour Pipiti, 7 policiers ont été coupés mais que du 25 janvier passé. Selon vice-délégué à un dispensé Maclan Walter Montass, dans cadre intervention de FEC et de CSA, fait qu'on est c'est de critiquer plutôt responsable, responsables, dit gens qui pas manifesté volonté de résoudre un problème insécurité des déclarations eh, vice-délégué à un dispensé Maclan, Walter Montas. donc c'est bon, moi bah, c'est fini c'est fini pour finir à bagage d'année l'état moins l'état pas bah, un plan parce que l'on fait un rapport ministre de l'intérieur de la police primature force dit monsieur exécute un bah, contre rapport on a pas information au besoin pour qu'on qui ça pour faire pour qu'il plus de problèmes dans la zone donc après parce que l'apport, c'est pas un contrat avec eux, dans ces affaires, je dis à là, côté monsieur ça veut cacher, c'est pas côté policier qui a été facile. D'ailleurs, les policiers arrivent pour arriver dans le jour, monsieur, pour déloger la base là, et puis c'est des coups de fil, tout ça, tourner, quand il y a opération, on va le sauter. Donc, est-ce qu'ils ont vécu une volonté pour monsieur craser pour gagner À qui profite la cause des gangs Donc je dis à nous par connaître, c'est question à poser pose mais les policiers ont travaillé assez. Les policiers, c'est des gens qui entraînent dans la population. Ils ne pas capables de là comme ça, non mais gang et pas j'en gang. Bon monsieur, et plus gros monsieur, c'est route nationale numéro 1. Bon, les pachois, pas choisi le la commissariat actuellement. Il y a des policiers qui cantonnent la donne. Mais monsieur, il a pas presque sorti là. Même à Zouk, clairement, si monsieur président, on parle un coup de vacances, parce que y a des matériels, des munitions et une grande quantité. La police pas gagné effectivement des croix pour la police tout point ça. et y a zone qui chaud La police oblige à voir les bacs au Donc si monsieur chers coopéré, les portes les donc, vous avez le patchwork choix le commissariat Il y a un cas qui sortit dans la route la caillou même, ça c'est sur la route nationale. Il y a un il y à Il y a à il a il y a à il y à il y a à moi, il il y a à moi, il il a à il y a pas il y à il y a à il y a tout sous Donc est-ce que la police tout côté ça? Pendant que la police gagne des machines pour toutes ces communes. On voit plus commune qui va dans qu'on que la police toujours côté Donc la police et comme transversal tout ça a passé dans un objet présent mais est-ce qu'il y a un matériel pour présent non est-ce qu'il y a une munition pour présent non est-ce qu'il y a un équipement pour présent non donc c'est volonté policière quand même qui fait policière à prendre dans ce qui a parce que pas tardé nous déclaration des déclarations, vice-délégué à dispensé Maclan, Walter Montas, qui a réagi sur sa capacité à prendre la sous de responsables qui, par manifester volonté pour résoudre un problème insécurité Non communiqué qui publié hier, jeudi 26 janvier, au commandement policier national police le constater avec améthume, un sac, mort qui ciblé spécialement policier. Pour le capable porter une réponse appropriée, numéro un institution, France, qui est directeur de informé que la police nationale en état d'alerte maximal et tout policier ont convoqué pour aller dans affectation déjà. police nationale a réagi après assassinat cette policier que dans et assassiné le janvier passé institution en état maximum suite avec drame ça qui la plusieurs policiers massacrés la police constaté que ça passé comme une sorte de guerre. Donc, côté policier, c'est eux cap victime et qui a fait sacrifice en dépit de contexte particulièrement difficile pour être capable de très bien. D'après ça, nous avons notre convocation qui proteste le directeur général France LB, autorité policière, de réputer une réponse appropriée après l'assassinat à Jean de l'Odjo dans l'unité de port de prince pour qu'on avoir une réponse appropriée. direction a informé à tout directeur central, directeur départemental, qui est police nationale, pour mettre tout policier en état d'alerte maximale en mode d'opération à partir du jeudi 26 janvier 2023. D'après ça, France LB fait qu'on est direction générale, la mandée concerné, pour convoquer toute policier, pour à la poste affectation respective jusqu'à nouvelle ordre. Et puis euh, toujours dans sa grippe avec euh, dossier ça puisque c'est les informations depuis un bon bout de temps sous commissariat Peignier qui sont quatre qui trouvent dans la commune Pétronville dans le département de l'Ouest, eh bien et, et, bon dit, examen pile et puis mettez du feu hier jeudi 26 janvier à. malgré sa passé, à, malgré protestation bon dans bon ah, la rue eh bien tout a attaqué sous commissariat bon armé qui soit dans gang torcelle là qui vient tête qui vient en tête éviter l'homme innocent et c'est eux-mêmes qui ont des actions, ils mettent du feu dans l'institution policière. Et après et que la police a abandonné et ils prennent espace ça. pour eux-mêmes. Pourquoi on là, c'est les bon, bandits qui occupent l'espace puisque la police, elle-même, a retiré malgré une grosse manifestation dans la mais ça n'a pas empêché les policiers ou bien bandits, elles même spécialement, attaqués et puis rentrer dans le local là, pour mettre du feu et après ça occuper l'espace-là. <t> nous <'un> avons na parlé dans le département sud pays, en diverses voies, levées dans le département sud. Toute l'autre institution, l'État est à genou, Donc, nous, c'est la police et il y fait il y a des policiers et pas, groupes. Et donc, c'est un bagage qui est grave, extrêmement grave qui a passé là. Et il y a des gens qui est victime. qui policiers, qui de de assassinat. <het> et la commission de justice a déjà recensé qui se passe, 30 personnes qui au mois de janvier. Au mois de janvier, d'ailleurs, le mois janvier pour finir, non seulement, non, non, 26, e jour, et mois de janvier, donc déjà, il oui. se passe 30 personnes qui m'ont Et euh, donc, nous ne connaît pas qu'il situation d'ici le 31 janvier, mais c'est une situation qui est extrêmement grave, extrêmement grave qui a passé là. -trui. Et nous-mêmes, nous croyons nous que les gens qui étaient têtes et dirigeants dans le pays et c'est au même titre nous j'ai expliqué ce qui s'est passé là. Bon,